Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit survol de l'interface de réglage de Limousic. Donc là on est sur l'application qu'on vient de lancer, donc on va aller sur la petite molette en haut à droite, on va cliquer dessus et là on arrive sur l'interface de réglage. Alors, il y a beaucoup de choses à voir, euh, donc premièrement les deux, les deux, la flèche de retour pour revenir à l'interface, qui est en haut à gauche, et en haut à droite la maison qui va permettre de revenir à la page d'accueil de Limousic pour passer sur l'Anatole ou sur les jeux. Ensuite, dans l'interface de réglage en elle-même. Alors, la première chose à savoir, c'est que quel que soit le support, que vous soyez sur votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur, vous aurez accès à exactement à la même interface de réglage. Voilà, donc le premier cadre, gestion des réglages. Donc là, on va passer très très vite parce qu'en fait, c'est simplement qu'une fois que vous saurez parfaitement régler votre limousine, choisir vos instruments, votre tonalité, eh bien, vous pourrez sauvegarder votre réglage en lui donnant un nom et comme ça le retrouver instantanément. Et quand vous aurez choisi vos réglages, vous rappelez le nom de votre chanson et vous retrouverez la bonne tonalité, les instruments que vous aurez choisis, la boîte à rythme que vous aurez choisi, au tempo que vous aurez choisi. Le deuxième écran qui s'appelle « Configuration générale et réglages musicaux ». Donc déjà, première ligne, le volume de l'application, le volume général. Ensuite, la fonction « basse alternative. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu musical. En général, les basses sont situées à l'aigu de la fondamentale avec cette possibilité que je peux cocher ou ne pas cocher, je vais pouvoir passer une partie des basses dans la partie grave de la fondamentale, ce qui va permettre quelques options musicales différentes. Ligne suivante, pédale, basse et fondamentale, ça c'est un peu la pédale du piano, c'est-à-dire que si j'active cette interface, mes notes seront tenues pour toute la partie des fondamentales, donc le logo de musique, les 9 touches en couleur, et pour les notes rouges de basse. Ensuite, basse fondamentale plus accord. Donc on verra tout à l'heure la nappe. Simplement euh, avec temps, chaque fois que je vais jouer une basse ou une fondamentale, si j'active cette fonction, je vais jouer en même temps un accord complet que je vais pouvoir choisir. On verra ça dans le choix des instruments. Et enfin la nappe, même chose, on verra ce que c'est que la nappe dans le choix des instruments. Je vais pouvoir activer ma nappe ou ne pas l'activer. Et en option, je vais pouvoir afficher le bouton de commande de la nappe dans l'interface. Donc cette fonction d'affichage dans l'interface, elle a été faite surtout pour les écrans tactiles, parce qu'en fait, comme on va jouer en même temps des notes sur les écrans tactiles, il ne faudrait pas qu'on active cette, cette fonction de nappe, ou toute autre fonction d'ailleurs en général, euh, en, en, en jouant dessus. Donc c'est des boutons qu'on peut activer ou ne pas activer et afficher dans l'interface. Voilà. Petite option très utile, alors surtout pour les écrans tactiles, euh, tablettes et smartphones, l'option plein écran. Donc là, ça va permettre d'éliminer les, les barres d'affichage de Google, de Safari et d'afficher en plein écran l'interface euh, sans être ennuyé justement par, euh, par le manque d'espace et toute la place prise par ces barres de menu. Voilà, quand j'appuie sur plein écran, je vais faire un petit retour. Voilà, j'ai la totalité de mon écran qui est utilisé par l'interface. Ensuite, l'option des langues, donc là on est en français tout simplement, mais on a accès euh, à l'anglais, au portugais, au russe ou au chinois. Dans le carré suivant, le carré de droite, on va avoir les fonctions de tonalité. Donc par défaut, euh, pour ceux qui sont musiciens et ceux qui ne le sont pas, euh, l'application est en do majeur, donc c'est la tonalité la plus facile, aucun dièse, aucun bémol. Mais par contre, on va pouvoir transposer donc sur les 12 demi-tons, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, etc. Donc euh, la transposition va aller de plus 5, c'est-à-dire euh, de Do jusqu'à Fa vers l'aigu, ou euh, de 0 à moins 6, c'est-à-dire de, de Do à Fa dièse vers le grave. Donc ça, ça permet de régler en, fait, en fonction des chansons qu'on veut faire, soit pour être dans la tonalité euh, de l'artiste lui-même, soit pour régler la tonalité en fonction de sa voix, plus aiguë ou plus grave. La ligne suivante, qui s'appelle incrémentation va permettre de régler... Alors, même chose, on peut régler la valeur de, de, des 12 demi-tons, et cette incrémentation va permettre, par exemple, à la, fois, à la fin de chaque refrain pour certaines chansons, d'augmenter d'un ton, d'un demi-ton, enfin bref, du réglage qu'on aura choisi, donc par exemple c'est le cas sur Bella Ciao, euh, à la fin de chaque, de chaque couplet, on va augmenter d'un demi-ton, et passer dans le demi-ton supérieur. Cette option peut très bien être aussi être utilisée pour des musiciens, des chanteurs, qui vont vouloir faire leur vocalise. Euh, donc là, pareil, on va régler à plus 1, donc plus un demi-ton, et on va pouvoir faire ses vocalises de demi-ton en demi-ton, et faire son échauffement vocal. Même chose, on peut activer le bouton dans l'interface, et chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton dans l'interface, on va augmenter de la valeur qu'on a réglé en incrémentation. La partie suivante, la partie modulation, donc elle va marcher en bascule, c'est-à-dire qu'on va choisir un réglage. Par exemple, on va choisir un réglage plus 3. Et quand on va activer le bouton dans l'interface, chaque fois qu'on appuie sur le bouton, ce bouton va marcher cette fois-ci en bascule. Donc on va partir de la tonalité initiale, basculer vers la nouvelle tonalité et revenir comme ça à volonté sur la tonalité initiale. Voilà. Et enfin, en dessous, on a un bouton reset, tout simplement parce qu'avec tous ces réglages de tonalité, on peut se perdre un petit peu. Euh, voilà, Si on a transposé, qu'on a appliqué l'incrémentation plusieurs fois et qu'on a modulé, euh, des fois on ne sait plus trop où on en est, donc on, fait, on appuie sur ce reset et automatiquement toutes les tonalités reviennent à zéro, on revient en do majeur. Si on descend un petit peu plus dans cette interface de réglage, on va arriver sur la boîte à rythme. Donc première chose, on va pouvoir régler le tempo, par exemple on va se mettre à 140, on va pouvoir régler le volume de la boîte à rythme par rapport au volume général, voilà, en général, quand on est à 100, euh, on peut, peut la laisser à fond. Si on utilise. Euh, en général, c'est un réglage qui va bien. Et ensuite, on va choisir son rythme. Voilà, tout simplement, on a un menu déroulant. Alors, si je prends par exemple un twist, voilà, donc je peux jouer la boîte à rythme. Et surtout, comme pour toutes les autres fonctions, j'ai le bouton activer dans l'interface. Donc, une fois qu'on va être sur l'interface de jeu, on va pouvoir démarrer et arrêter sa boîte à rythme. Dans la partie suivante, le cadre suivant s'appelle « Gestion des pistes ». Donc on a vu dans une vidéo précédente qu'il y avait quatre parties sur l'interface, les fondamentales, les basses, les notes d'accompagnement, d'accord, et la partie mélodique. Donc chacune de ces parties, on peut régler, on a accès aux 128 instruments MIDI. Voilà, donc là en fait il y a 16 familles d'instruments, on a les pianos, les, les percussions chromatiques, les orgues, les guitares, etc., jusqu'aux effets sonores, et dans chaque famille, par exemple si je prends euh, les cordes, on va avoir le violon, le violoncelle, le, la contrebasse, euh, et donc on va, choisir, on va choisir son instrument, on va régler le volume, et on va pouvoir comme ça équilibrer chacune de ces pistes en mettant par exemple... Euh, un orgue en accompagnement, une basse euh, fretless, par exemple, pour les fondamentales et pour les basses, une trompette ou euh, tout instrument qu'on va, qu va choisir pour la mélodie. Et on a une fonction euh, Apply to All, qui va permettre d'affecter euh, en fait, l'instrument choisi à toutes, les, à, toutes les, à toutes les pistes. Sur la partie gauche de, cette, de, cette, de ce cadre, en fait, gestion des pistes, on a deux fonctions qui sont particulières à l'imusique, une qui s'appelle la nappe. Donc la nappe en fait va permettre de mettre un fond harmonique global, harmonisé, euh, avec les touches de fonction. Donc là, on va choisir un instrument. Alors moi, je vous conseille dans un premier temps de choisir plutôt des instruments tenus, comme les orgues ou comme les synthés. Voilà. Euh, vous choisissez par exemple un synthétiseur. En général, cette nappe, il ne faut pas la mettre trop fort, elle va juste servir de, de fond musical, on va dire, et ça va enjoliver en fait, votre, votre jeu musical. Ensuite, on a l'accord qu'on appelle F7, qu'on peut, qu peut activer par la touche F7 du clavier. En fait, ce, ce choix d'instrument, c'est ce qu'on a vu dans la, dans la partie supérieure, je remonte un petit peu, Voilà, c'est ce qu'on appelle fondamentale et basse plus accord. Donc c'est l'instrument qu'on va associer à la fondamentale ou à la basse. Euh, et donc, par exemple, si on prend par exemple un son piano, on n'aura même plus besoin de jouer la, la touche espace, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va appuyer sur la fondamentale, on va avoir un accord de piano qui va être joué en même temps. La case suivante, la case convertisseur, donc ça, ça sera l'objet d'une vidéo complète, donc je vais rapidement passer dessus. Enfin, euh, les deux dernières cases, la partie recorder, donc qui permet de s'enregistrer. Voilà, donc on clique sur le bouton enregistrement. Il faut savoir que la première note qu'on va jouer, une fois qu'on sera revenu sur l'interface de jeu, la première note qu'on va jouer va servir de départ d'enregistrement, donc elle ne sera pas enregistrée. Euh, et ensuite bah, une fois qu'on a fini de jouer on vient éteindre euh, la lecture et on peut se réenregistrer deux fois, trois fois, autant de fois qu'on veut par dessus le premier enregistrement on peut réinitialiser ou annuler le dernier enregistrement alors la petite chose à savoir sur l'enregistrement c'est que vu le mode de fonctionnement de le avec ce système de fondamentales et d'harmonisation qui ne permet pas de jouer faux c'est que le, on, sur le premier enregistrement on va enregistrer les fondamentales mais les enregistrements suivants n'auront pas accès aux fondamentales parce que ça n'aurait aucun sens de changer les fondamentales à partir du moment où on a déjà fait un enregistrement. Ensuite on peut sauvegarder tout simplement en cliquant sur la flèche euh, le travail qu'on vient de faire. Pareil sur la, la flèche suivante on va pouvoir charger nos enregistrements et on va pouvoir sauvegarder également ces enregistrements dans le cloud ou dans le Steam Cloud pour pouvoir le partager avec d'autres utilisateurs. Dernière case la case MIDI, et eh bien simplement en activant cette case là, vous allez pouvoir utiliser les synthés virtuels disponibles euh, sur Apple ou sur Windows, et notamment vous allez pouvoir jouer le avec les sons de GarageBand euh, ou les sons d'Ableton ou les sons d'autres synthétiseurs MIDI que vous allez pouvoir trouver. Voilà, donc une fois que vous avez fait tous ces réglages, alors on va revenir à la première case. Une fois que vous avez choisi tous ces réglages, alors bien sûr vous naviguez entre l'interface de jeu et l'interface de réglage pour voir un peu ce que ça donne, eh bien, vous allez pouvoir sauvegarder votre réglage. Voilà, tout simplement, je l'appelle mon réglage. Mon réglage, et je le sauvegarde. Voilà, donc là, il suffit de revenir ensuite sur, sur « session courante » et d'appuyer sur la fiche flèche, et je retrouve mon réglage. Voilà, écoutez, allez vous amuser sur cette interface de réglage, voir un peu ce que ça donne sur l'application. Et quand vous aurez un peu l'habitude, trouver tous les sons qui vont vous permettre de profiter de la musique.